Ah, salut <rire> Putain, je reprends les vidéos quoi euh, ouais, J'ai mis une petite chemise, euh, j'avais plus de t shirt de propre, donc euh, pour cette fois un petit peu de classe, un petit peu de classe. Donc, euh, j'ai reçu un don de la part de Damien euh, de Sanjune euh, pour t'encourager dans tes petites vidéos, ciao Merci déjà, euh, et après j'ai envie de dire, euh, c'est ton écran qui est trop petit, mes vidéos, elles sont très bien. Bon, ça fait toujours plaisir, hein. je vous avoue, la reconnaissance dans le journalisme, euh, c'est un peu léger, donc euh, tout ce qu'on peut avoir comme don, c'est top. D'ailleurs, n'hésitez pas à donner hein, le lien euh, vers Césium, ou la clé publique sera dans la description. Euh, parce que oui, c'est du travail, c'est du travail, messieurs, dames. Je voulais parler des trois derniers mois que j'ai passés à la rencontre des gens dans la monnaie libre. Euh, j'ai fait pas mal de trucs, notamment l'université d'été de la monnaie libre euh, Où j'ai fait un petit reportage Si vous voulez voir comment ça s'est passé, je vous recommande cette super vidéo de Delta Prod Vous euh, pouvez vous abonner à leur chaîne, c'est vraiment stylé D'ailleurs, euh, je serais chaud pour avoir de l'aide Parce que j'ai fait pas mal d'enregistrements audio Qui pourraient totalement faire un nouveau podcast euh, Vraiment exclusif, où on parle que de monnaie libre mais ça prend beaucoup de temps, n'est-ce pas J'ai déjà un podcast qui s'appelle « question de fric », si jamais vous connaissiez pas, et je voulais vous parler de ce que j'ai dépensé et gagné en June, quand j'étais là-bas dans le sud de la France, parce que j'ai beau dire « Oui, c'est génial, la June, on a un dividende universel », les gens me disent « Mais oui, mais on en fait quoi On achète quoi avec ce truc ?» Alors clairement, ça marche mieux si vous êtes en Occitanie, autour de Toulouse, euh, mais bon… Euh... Ça commence quelque part. J'ai acheté pas mal d'alimentation dans les différents marchés dans lesquels je suis allé. On appelle des G-marchés, donc euh, marchés uniquement en monnaie libre. Notamment ces petits piments euh, très très. Qui arrachent, euh, qui arrachent bien. La petite confiture de citron euh, bien bien stylée. Cette salade. Euh, non, je déconne, euh, j'ai déjà bouffé, mais bon, fallait bien illustrer. De l'huile de mille pertuis euh, mélangée avec d'autres trucs. Il paraît que ça a beaucoup de vertus. en tout cas, ça peut faire aussi huile de massage. Et ces magnifiques poteries euh, que j'ai payées bien cher d'ailleurs. C'est aussi pour motiver une amie à moi qui euh, fait de la céramique, hein, qui se reconnaîtra. Euh, ce magnifique sarouel que j'ai porté tout l'été, euh, que j'ai payé d'ailleurs prix mixte en juin et euros. Un vinyle des Beatles. Voilà. J'ai aussi euh, financé des poètes, n'est-ce pas, euh, Joséphine euh, Oui, à vouloir faire trop vite, on perd du temps. C'est vrai yeah. C'est bien de se le rappeler quand même Et aussi, quelque chose de très sage, euh, Ne sois bon qu'une fois, sinon tu seras bonbon et tu te feras sucer. Je sais pas quoi dire là-dessus... Euh... J'ai été aussi hébergé en june à quatre prises, euh, soit pour juste caler le camion et avoir accès à la douche, euh, soit carrément une chambre euh, royale. J'ai fait quelques dons euh, pour des remerciements, de la reconnaissance du travail d'interprète en langage des signes, euh, de journalisme, des choses comme ça. J'ai donné aussi à quelqu'un qui m'avait mis en relation avec une personne euh, qui serait intéressante pour questions de fric à interviewer. Euh, une formation aussi que j'ai suivie en June sur la communication. Bon, par contre, j'ai pas reçu beaucoup en June. Euh, quelques dons par-ci par-là. J'ai bossé sur un terrain pour faire du maraîchage et aider des gens à déménager mais euh, bon, je, voilà... Euh, donner. Merci Pour ceux qui sont à Paris, il y aura un stand Monnaie Libre pendant le Festival des Possibles à la base, Rubisha près de République. Euh, ce sera le samedi 19 euh, septembre. Donc venez nombreux, ça va être plutôt chouette et vous pourrez nous aider à, à tenir le stand et à répondre aux questions des gens. Et sinon, à une prochaine vidéo ou dans la vraie vie. Ciao